Bonjour à tous, allez, bienvenue dans l'Expresso. Aujourd'hui, des figurines, du JDR, du jeu de plateau et un tirage au sort pour les tipeurs qui se sont mobilisés pour gagner ce Super Star O. En attendant, n'hésite pas à partager, à commenter et puis à t'abonner, ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti! Et on commence avec euh, Edge of Sigmar et le Battleton Son of Behemoth. Euh, donc euh, sur ce battleton, ça va être tout simplement votre guide euh, sur euh, la plus titanesque désarmée de Warhammer Edge of Sigmar. Ce grimoire euh, va vous permettre de découvrir l'histoire cachée des Gargantes euh, dans euh, le royaume mortel, de leurs origines liées au dieu animal Behemoth, à leur rôle de mercenaires chez les Grandes Alliances. Par ailleurs, les règles de diverses tribus vous permettent de les configurer pour votre armée, voire de les adjoindre à n'importe quelle force que vous ayez juré allégeance à l'ordre, au chaos, à la mort ou à la destruction. Ça, Je trouve ça très sympa euh, d'avoir une figurine comme ça, euh, qui soit euh, crossplay, euh, alors, on va le voir, hein, elle est monumentale, mais euh, c'est très intéressant de pouvoir la prendre, quelle que soit euh, l'armée que vous euh, ayez choisie. Ce sera au prix de 32,50€, et ça a déjà été présenté par les pontes de l'univers ludique. Et donc, au niveau figurine, on va retrouver euh, la boîte Kraken Eater Mega Gargant, je ne sais pas si je le prononce bien, donc Ce kit hein, il va vous permettre d'assembler un euh, Kraken euh, ou bien une des deux variantes suivantes. Le Warstromper, hein, qui est une brute euh, gobeuse d'infanterie accessible à n'importe quelle force euh, du Chaos ou de la Destruction. Et puis un Gatebreaker qui va euh, démolir euh, de la garnison et lui il est accessible aux forces de la mort ou euh, de la Destruction. Un grand choix d'options d'armes et de poses vous permet de personnaliser en fait votre géant tout en vous euh, laissant euh, quantité de pièces détachées pour votre collection. C'est un kit qui fournit en 129 composants plastiques avec un soc de 130 mm. Ça sera au prix de 150 euros. Bon, je trouve que l'argument de récupérer du bits, euh, c'est un petit peu limite de la part euh, de Warhammer ça devient un argument de vente alors euh, n'oubliez pas en fait dans cette boîte à 150 euros vous n'avez qu'un seul géant et vous avez trois configurations différentes donc si vous voulez pouvoir avoir les trois configurations bah, il faudra acheter la boîte trois fois <rire> euh, trois fois 150 euros ça commence à taper euh, méchamment alors certes elles sont magnifiques euh, mais voilà effectivement vous n'en montez qu'un seul euh, le reste c'est des pièces détachées et que ces pièces détachées deviennent un argument de vente, je comprends l'idée, mais je trouve ça quand même un peu limite. Sinon, ben, en plus petit, on aura les Man Crusher, hein, euh, défoncer vos ennemis en incluant pour 100 euros un duo en fait, euh, d'Algulzer euh, dans votre force de la destruction, ou euh, semer la colère des divinités obscures avec des Chaos Gargants, ou bien renforcer vos lignes avec quelques Man Crusher. Ce kit là aussi va vous permettre d'assembler soit deux Man Crusher, soit euh, deux euh, Algulzer, soit euh, deux chaos et là aussi euh, l'argument euh, du blitz euh, est avancé et je vous le redis, je trouve ça un peu limite. Sinon, on aura euh, l'endry master avec euh, dirigeable dorsal ce personnage parmi les plus polyvalents des Caradron Overlord convient à merveille aux listes riches en strato-vaisseaux. Et on aura en face le magistère pour les Tinch. Bon ben, On va pouvoir métamorphoser vos adversaires en engeance du chaos à une vitesse insensée grâce à ce magistère. Un chef véloce, au bon sens du terme, pour votre armée de Tinch qui excelle aussi bien pour gêner l'ennemi que pour accompagner vos troupes. Ces deux boîtes seront au prix de 30€. Allez, on passe à Warhammer 40k, avec du Necron, encore du Necron, et toujours du Necron. Et donc, avec une nouvelle boîte de guerriers Necron pour 35€, ce qui permet d'assembler 10 guerriers Necron, chacun avec deux têtes au choix, et ça, c'est plutôt sympa, et en option, soit un écorcheur go, soit une faucheuse go. Ainsi que trois nuées de scarabées canotech. Alors le tout euh, est annoncé à emboîter sans colle. Ça, c'est plutôt quelque chose d'engageant. C'est vrai que ça avait été pas mal instigué en fait avec Warcry et chat euh, spire euh, on n'avait presque pas besoin de coller, je dis bien presque. Et là, on nous annonce tout simplement du no-col sur cette boîte-là. Alors attention! Ce n'est pas dorénavant toutes les boîtes qui seront comme ça, mais celle-ci a cette information. J'aimerais avoir vos retours pour voir si c'est vraiment vrai ou si vous avez quand même dû mettre 2-3 petits points de colle. Est-ce que ça tient bien et est-ce que lorsque l'on peint, il n'y a rien qui bouge Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Ils seront accompagnés des destroyers Scorpette pour 42,50 euros, hein, qui sont plutôt des relents du roi Scorpion, justement. Euh, les destroyers comptent parmi les plus redoutables tueurs en mêlée de la Légion Necron. Si vous souhaitez tailler en pièces l'armée adverse, ne cherchez pas plus loin avec ces massacreurs démentiels, dont les prouesses meurtrières se démultiplient sous l'influence du plasmacite qui va les accompagner dans ce set. Ce kit va donc vous permettre d'assembler trois destroyers, deux armées de fauchons hyperphase, et un armée d'une faux hyperphase, et donc d'un plasmacite que je trouve, une fois de plus, de toute beauté, au relan un petit peu de la guerre des membres. Et puis pour finir avec les nécrons, on aura les destroyers euh, X Mark pour 25 euros. Alors attention, ils sont déjà en rupture chez l'éditeur. Donc si vous les trouvez en magasin, à mon avis, ne les ratez pas. Alors c'est quasi inégalable en puissance de feu à courte portée, chaque destroyer a une puissance de batterie mobile qui peut venir à bout impunément de toute horde de fantassins ennemis. Si vous désirez appuyer votre progression ou renforcer là aussi un flanc au moyen d'une redoutable unité d'appui feu, un destroyer vous fera toute satisfaction. Il sera armé de 6 pistolets désintégrateurs d'hostile avec deux têtes au choix. Et puis sinon, on retrouvera également euh, deux romans avec euh, Le Fils Vengeur et Ruse Brutale. Je ne vais pas euh, m'étendre sur euh, ces bouquins-là, mais voilà, vous savez que c'est sorti. Alors, côté FFG, sinon on aura du Réassort pour Star Wars Légion. On va pas bouder notre plaisir, parce que depuis le temps qu'on attend ce Réassort, euh, maintenant qu'il arrive, c'est bien. Moi, de mon côté, euh, j'ai plus vraiment de communication avec eux, j'arrive pas trop à savoir euh, les quantités, euh, si euh, c'est disponible vraiment ce vendredi ou pas. Euh. Enfin voilà, c'est un peu obscur la communication en ce moment avec eux. Donc euh, voilà, j'attends euh, vos retours. Est-ce que vous avez réussi à vous équiper de ces boîtes-là Est-ce qu'il faut se jeter dessus parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde Ben Malheureusement, hein, je ne suis plus un acteur majeur euh, de cet univers. Et euh, j'ai plus ce genre d'informations. Je suis euh, désolé. Donc euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est jetez-vous dessus. Parce qu'on <rire> ne sait pas quand est-ce que ça reviendra. Et moi, je ne sais pas vous dire en quelle quantité c'est présent. Mais bon, il y a du réassort. On ne va pas vous donner notre plaisir. C'est quand même un bon point de la part d'Asmodé. Pour Edge, on aura du Song of Ice and Fire, avec les sorties des patrouilleurs-pisteurs, des vétérans de la garde, des recrues, les héros de la garde de la nuit, le volet numéro 1, les sauvages troglodytes et les héros du peuple libre également en boîte 1. Chaque Boîte sera au prix de 35 euros éditeur et devrait être accompagnée de pas mal de rééditions. Alors, je crois que je vous avais déjà demandé ce qu'il en était dans les magasins, je me souviens plus de votre réponse. N'hésitez pas là aussi à me remettre en commentaire. Je voudrais savoir si. C'est de nouveau vraiment disponible dans les magasins Est-ce que vous arrivez de nouveau à jouer au jeu Est-ce que surtout vous êtes satisfait de ce à la fois réassort et de ses sorties, de ses traductions euh, Voilà, est-ce que The Sound of Fight and Fire est enfin guéri Est-ce que le jeu va se relancer Alors, c'est vrai qu'on est dans une période Covid, donc c'est assez difficile en fait de statuer sur euh, le renouveau d'un jeu sur l'étape, puisqu'on n'a plus trop le droit de se réunir. Mais voilà, est-ce que vous rejouez à The Song of Ice and Fire, ou est-ce que pour vous, ben, ce réassort, il arrive trop tardivement et vous avez, pour la plupart, abandonné, hélas, ce, ce superbe jeu Voilà, je suis intéressé par, par vos retours. Allez, on passe au jeu de rôle avec Omega. Omega, donc, vous découvrez un univers de science-fiction dans lequel les robots gouvernent l'univers Omega vous propose d'incarner des êtres synthétiques dans une société composée uniquement d'autres robots. Vous faites partie de l'une des cinq firmes. Euh, mais vous n'êtes pas qu'un simple robot limité hein, euh, à répondre à des impulsions euh, électriques. Vous êtes un Omega, un robot puissant doté d'une capacité motrice et cognitive hors du commun. Omega est un jeu de science-fiction proposant de nombreux styles de scénarios infiltration, conquête, combat, exploration spatiale, etc. Alors un truc intéressant, c'est que la feuille de personnage est divisée en soft, représentant l'IA, et en hard, qui est la forme de la machine. Ainsi, les joueurs peuvent implanter leur IA dans un châssis robot, changeant de forme, drone, cyborg, droïde, et ça, c'est plutôt intéressant. Ce kit découverte comprend une description de l'univers... Le système de jeu des personnages pré-tirés vous propose de plonger dans l'univers d'Omega au travers de trois scénarios. C'est un livre de 120 pages couleur au prix de seulement 19,90€. On aura aussi Torque Eternity euh, Jour 1 pour moins de 35 35€. Jour 1, c'est un recueil de 7 scénarios pour vivre la guerre des possibilités dès le premier jour du conflit. Les joueurs incarnent des individus normaux, originaires de tous les pays du monde, qui se retrouvent confrontés à des événements qu'ils ne comprennent pas et sur lesquels ils n'ont aucune prise. Survivrez-vous longtemps pour devenir un chevalier des tempêtes Là est la question. Vous trouverez dans ce livre 7 aventures dans le monde entier, prévues pour être jouées en 10 sessions, des personnages prétirés qui vous permettront de passer immédiatement à l'action, et de nouvelles menaces, de nouveaux véhicules et un guide pour les MJ qui débutent dans TORG Eternity. Et puis sinon, eh ben on aura euh, la dispo euh, de VURM 2, hein, qui a, a été euh, que j'avais kickstarté et euh, que je vous ai euh, présenté en, en vidéo euh, dernièrement. Alors, bon, je dois vous avouer que je suis un petit peu décontenancé parce que je ne pensais pas que le jeu sortirait euh, dans le commerce aussi vite. En tout cas, aussi vite après le fait que nous ayons été satisfaits de notre pledge. Je pensais qu'on allait avoir l'exclu un petit peu plus longtemps. Euh, D'autant plus que j'ai vu le pack Homme-Ours euh, disponible un court instant en fait euh, sur Philibert. Et là, ben, moi j'étais un peu fâché parce que ce pack-là, moi je voulais l'acheter au moment où j'ai fait le KS. Et il n'est plus dispo. Donc je ne sais pas s'il est vraiment passé par Philibert ou c'est juste un effet d'annonce. Maintenant, il n'est plus disponible, il n'y a plus que ce livre-là qui est dispo. Euh, bien entendu, euh, en faisant le KS, on a le plaisir d'avoir soutenu le projet, on a le plaisir d'avoir eu un prix préférentiel, mais je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à une sortie aussi rapide. Bon, je vais la saluer parce que le jeu est super, et puis, ben, vous l'avez vu, je vous le conseille vivement. Donc, ben, si vous aimez euh, les hommes préhistoriques, et puis, accessoirement aussi, euh, les dinosaures, parce qu'il peut y en avoir, et bien, euh, Vurm est pour vous et bien entendu, on fera sans aucun doute une partie sur la page, au même titre que ce qu'on avait fait avec Cyberpunk, et qui a eu un retentissant succès, et pour lequel on ne s'attendait pas du tout. Donc du jeu de rôle, il va y en avoir beaucoup plus sur la page, parce que nous on aime ça, et que de toute évidence, vous aussi. Allez, on termine avec les jeux de plateau, et euh, Troy 10, qui vous invite à découvrir l'histoire de la ville de Troyes, et là je le prononce à la française, au cours du Moyen-Âge. La société est alors organisée autour de trois ordres, hein, les nobles, les civils et les religieux. Au premier incombe la charge de protéger les terres, au second de fournir les biens essentiels à la vie de la CT et au dernier la mission de veiller à l'éveil spirituel ainsi qu'au développement de la connaissance. Mettez à profit les huit journées que dure une partie pour lutter contre les événements, ouvrir les échoppes dans le grand hall et participer à l'édification de la cathédrale. Attelez-vous également à la construction de trois bâtiments de fonction de la ville, le palais des comptes, l'hôtel de ville et l'évêché. Troy 10 est un jeu Roll and right dans lequel vous incarnez une riche famille de champagne. à vous de saisir les meilleures opportunités offertes par les dés. Pour laisser votre empreinte sur l'histoire de la ville, ce sera au prix de 19,95€. Et enfin, à Lundim, au sein de l'université du même nom, des assemblées d'apprentis sorcières et d'apprentis sorciers sont en compétition. Seuls les meilleurs accéderont à l'enseignement des plus grands mages. L'objectif est alors de réaliser les meilleures combinaisons suite de couleurs de paires afin d'attirer devant soi l'image présent au centre du plateau ou chez vos adversaires pour remporter ainsi les objets magiques de plus en plus puissants. Le cœur du jeu réside dans la gestion de sa main de carte. Des règles simples pour des parties en famille, avec du rythme, de l'interaction et de multiples choix. Allez, c'est parti pour le tirage au sort du Star Hawk pour savoir Armada. C'est une exclue tipeur. Hein, J'avais dit que euh, je ferais des cadeaux exclus euh, tipeurs. Euh, voilà, pour euh, les remercier de leur soutien tout particulier. Alors, pour le coup, bah, vous êtes 10, vous êtes mobilisés euh, pour vous inscrire à ce tirage au sort. C'est bien parce que bah, forcément, vous êtes moins nombreux, mais vous avez plus de chances. Euh, je crois que de mémoire, on était près de 40 euh, pour X-Wing. Hein, euh, là, euh, 10, vous avez plus de chances de gagner. Je vais, euh, je vais donc lancer un des 10 sous euh, vos yeux euh, ébahis, euh, parce que euh, ben, Calliope n'est pas disponible, donc c'est moi qui vais effectuer euh, la, main, euh, la main de la sagesse, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Je rappelle que euh, le 1 c'est euh, Rio, le 2 c'est Jefferson, le 3 c'est euh, Mungantre. J'ai du mal avec ce, slow, ce, ce, ce, ce, ce, ce compte. Il faut que tu changes ton nom, c'est imprononçable. Euh, 4, c'est Snoof. 5, c'est Steve. David en 6. 7, euh, Toinou. 8, Kenobi. 9, le Doc. Et puis, euh, 10, ce sera euh, Livian. Allez, je prends euh, le D10. Comme à l'accoutumée, je crache <rire> dessus, parce que j'aime bien ça. Voilà, attention hop c'est parti et c'est le chiffre 6 euh, qui est euh, qui est sorti et du coup c'est david david qui euh, qui a euh, gagné euh, euh, ce starhawk euh, d'armada et ben voilà félicitations à toi n'hésite pas à me contacter en MP ou euh, par email via euh, tipeee ou directement à pierrotv.com et puis on conviendra ensemble des modalités d'expédition de ce magnifique renfort de la rébellion. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie de votre fidélité. On est reparti sur des bases qui me paraissent acceptables pour, pour l'expresso. Je dois vous avouer que ça fait du bien, ça donne envie de poursuivre. Donc voilà, c'était juste... Voilà, n'était pas chaud, là on est bien reparti, euh, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, là, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face, à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour un live, peut-être pour un let's play, quoi qu'il en soit, à coup sûr, pour un expresso. Allez, à très bientôt